Je voulais faire un nom de salle drôle et je fais déjà une faute dans le nom. Je, je propose qu'on fasse absolument toutes les maps. Donc oui. On... Oh. Ah, je suis trop content. Ah ah ah, ah c'est bon. Oui, oui, oui, oui, non Mascard, t'as failli y aller Ouais, j'ai failli, mais j'ai pas fait. Mais oh, ben c'est le plus nul Trouve des, des tic-tac dans mon armoire Ah Ah, ah Oh, failli. attendez, j'ai une histoire oh, non, à vous raconter. C'est le tic-tac Homer Simpson, tu vois. Hier, j'ai euh, rouvert une pas. bouteille de jus de pomme, ça faisait depuis euh, un mois qu'elle était non dans elle était dans non mon sac. Et euh, genre, je l'ai ouvert, déjà, ça a fait Psht. Du coup, je me suis dit <rire> qu'il y avait un problème. Et ensuite, <rire> quand je l'ai ouvert dans ma chambre... <rire> J'ai dû aérer ma chambre, en gros. Non. <rire> Tellement ouais. ça se sentait mauvais. Oh. Ah merde, je suis encore là, je suis encore sur le bord. J'aurais pu attendre longtemps. Oh. Putain, il est nul. Ah, ils sont dégueulasses. Ah, ça veut <rire> dire que t'en as vraiment mangé là, qui ce qui étaient dans ton <rire> tiroir <rire> Bah oui. <rire> le vieux mec qui dit bah oui, genre c'est normal, mais non, c'est pas normal. <rire> oh, c'est quoi ça oh <rire> Non. <rire> c'est le mec ah, qui trouve, il trouve oh. des trucs à manger dans sa chambre et c'est le qui. non, oh. des pièces. Il lui veut te buter. Good, ça se trouve c'est des pièces oh, en chocolat. Oh oui, l'Olimon. All in one. Ah oui, oh oui in one. regardez Il manque chier. plus qu'à qui me pousse et je gagne. Et allez. allez, allez, allez, Mais, et Mais, oh mais putain Mais il le Eh, qui... oh. et... NON oh, Il a sauté oh, au-dessus oh, de moi Oh non pas le All-in-One, fais chier. T'es nul à chier, t'es. Oui Oui All-in-one all Oh le bâtard Putain, putain, putain Bah yukaruma, alors oh. oui. Comment ça j'ai pas le droit de sortir un petit peu de la map <rire> Pour revenir après. Oh, il y a des œufs bah, en chocolat. Oui, mais mais pourquoi connais. tu trouves plein de trucs de bouffe dans ta chambre Mais qui m'a poussé Oh, oh lui, il lui est pas bien. <rire> Comment on fait Quelqu'un peut me pousser, s'il vous plaît Mais non Regarde ouais, ouais, le, le, le mendiant débutant. qui reste à côté du <rire> chat. Ah, il est pu Oh, vous êtes pas gentil. <rire> le mexicain qui m'en dit. C'est la map de. Euh... de moi. Merde, putain. Parce que j'y arrive jamais et là du coup je prends les oh. passages safe maintenant. Oh non! <rire> je oublié. jure mascarp, j'aurais pu attendre toute la game pour pas te pousser. Ou même te contourner, qui t'a faire plus de coups pour pas te mettre dans le trou directement. <rire> je suis oh. dernier. Oui. Mais ouais. non! On ne pas jouer avec moi. Oh, oui. Le karma il joue. Euh, oui. Oh le non. Oui. Oh non, non. Oh Mais euh, illusion, je vais te buter, n'y pas Mais je vais pas exprimer <rire> je suis Bah oui, bien sûr <rire> Je suis pacifique, bordel vous Mais me... je sais très bien que tu l'as totalement calculé Mais qu'est-ce qu'il faut mec Tu, tu mérites juste la mort oh Albatros Albatar. Oh, non, Albatros oh. oh du coup, je suis plus dernier Je suis dernier, mais avec ma En fait, je Non suis mais solidaire. non mais oh J'ai le choix Non, non oui <rire> non, Oui <rire> non, non, Tu vas non <rire> plus Froscar, après Oh non Oh, je t'ai bloqué <rire> <rire> mais j'ai pas fait exprès! Putain! Ah, mais bah, talk, il est encore plus mais Non j'ai traversé! <rire> oh oh, oh bâtard! Oh, oh la chatte! Non, ça, de la chatte. Eh, merci, for talk, hein Oh non, celui-là, par contre, je vais non. perdre tout ce que j'avais! Oh, oh oui! Oh non! <rire> mais quel enculé! Ah, <rire> <rire> oh, mais du coup, j'ai plus plus les deux ici! Oh la la! Oh la la! <rire> non. <rire> oh la la! Putain mec. Moi je viens de faire tous les tapis roulants en une seconde. OUI Oh oh, oh, là, oh la ah chance Oh oui je passe oh, Ice ah, Lucky pas de... il est pas il est passé ah, de... il, il, <rire> il est dans la merde Ice Lucky qui... ah, <rire> Mais je crois que tu restes Puis, même, premier. premier Oh ouais, l'enculé C'est les no skills qui gagnent cette map. Mais à deux oh, exactement t -t -t non, un peu ouais, moins. Mais faut être plus que deux, je pense. <rire> quel enculé. <rire> je, dis, je dis ça, je dis rien, tu vois. Allez, je suis tombé dedans, moi, par contre. Non, putain, je peux tomber dedans. Oh, moi aussi oui. Mais quel enculé <rire> De baga. Mais je parle de baga. Oh, ok. <rire> mais ma balle est chiante. <rire> regarde. <rire> je pense que c'est la bonne puissance. Oui Oh, les limones <rire> C'est combien, c'est combien, c'est combien Oui Non <rire> ah Yucaromba, on te regarde bien là Oh ah, ah mec, parti. je te voyais passer à perpète Ah moi aussi, je t'ai vu, mais pas du tout dedans Là, faut faire comme ouais. ça Et eh bah ben, non Et eh bah ben, moi oui C'était une bonne blague, hein Je suis revenu au point de départ <rire> Oh non Mais Mascard, bah, il essaie de faire un hold-up oh. direct ouais, Rumba il fait non, la non, même chose, non. vous allez tous perdre Fuck <rire> <rire> <rire> Mais arrêtez Allez, dépêche-toi, dépêche-toi Mais qu'est-ce qu'il est, qu est, est, qu est, qu est, qu est con <rire> Qu'est-ce qu'il est con Qu'est-ce qu'il est con Oh non! <rire> <Ma d> <rire> mascar, qui c'est que je vais bouger? Mascard, t'es une grosse! Oh Oh je vais te piquer Ta gueule, c'est toi! T'es vraiment non. une grosse chienne! T'as perdu deux coups Mais en non, plus en faisant ça! T'es fait que toi, fightok. J'ai failli faire un all-in-one! T'es fait pas que toi! Salut Fightok Merde! Allez, je allez je ça y va. va! Ça y va! Ça y va! ça y va. Les gars, je suis bloqué! C'est excellent! Ah, t'es vraiment nul! Et on descend! A <rire> quel moment tout blaze, tu le cherches et tu te dis Oh regardez une carte bleue et tu te dis Oh Putain, eu Euh ton. Moi j'ai juste à vous dire que Faytox c'est bien devant quand même, Il y'a un problème. Bah Faytox oh, t'inquiète je... pas là, il est bien nul à chier. Ah bah là, ah, c'est bon. C'est bon, oh, oh, on il est passé. On crise tous ensemble, PD. PD, PD. Avec avec ton cheeseburger de PD dessus. J'ai une petite PD moi. Oh euh, bah non.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 ah oh non je suis tombé merci <rire> ah mais non c'est bon en fait. T'as trouvé le où il a es qui... rebondi sur un mur à non il c'est qui... non oh non, franchement non. Eh, tu, sais, tu sais quoi je suis triste pour toi j'ai vais verser ma petite larme oh non. <rire> m par contre moi oui oh, yes, oh I... le skill dans l'âme fightox qui essaye de jouer je en fermant les call yeux call ça ne fonctionne pas. Youkaromba le premier qui sera le premier qui sera le premier et Yukarumba est le premier. Quoi Je suis rentré dans un mur invisible. OK, c'est cool. Mec, j'ai fait un j'ai fait un shot là. Oh là là là là. Putain, comme l'impression que Mastercard il va faire la pute. Quel dommage. Attends. Oui. Bah oui, mais lui aussi, j'ai trop peur mec. C'était trop facile. illusion, il est presque devant moi. Putain, c'est oh là c'est la Je descends les marches une par une et j'arrive. Oh, il avait oh comme oh non, moi! Oh le bâtard! Et moi je rentre pas parce que je suis une grosse merde. Oh, je suis premier! Oh non! Oh, ça va! Oh, je suis premier! Oh, je suis vraiment une TD comme moi et Fight Talk. Oh. C'est pas moi. Qui m'a poussé? Eh bah, je merci je... à lui, j'ai failli faire un all-in-one. Qui c'est que je vais buter là tout de suite? Mais... Oh, Fight Talk, c'est du Rift! Non! Allez, allez, allez, allez, allez! Oh, oh oui, mec! Oh non, oh. pas cette map. C'est vraiment une map de merde celle-ci, hein. <rire> Ouais Ouais <rire> Mais non oh, il s'est raté Oh là là <rire> Regardez je vous fais des plans <rire> dignes de cinéma. Faire voilà. Non <rire> Bah je reviens au point de départ. Mais c'est que cette map de manière c'est des cocus. Ah oh, hein. oui Bah bah t'es cocu, dommage. Ah moi aussi. <rire> ouais ouais J'ai cocu. <rire> <rire> oh failli faire le all-in-one Cette map, elle pue la race <rire> bah non, Mais non mais <rire> non mais non! Pourquoi on bouge, Phytox là? Non. <rire> Pourquoi on bouge? Je sais pas! Mais non, mais oh. je suis une vraie merde! J'ai pas réussi! On est en train d'avancer! Mais, mais non! Oui, je vais... <rire> Vite, vite! 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes! Oh secondes. Secondes. non! Ah. Il est 5 avec Dernière moi 4, 3, 2, 1, ça va tout jamais! C'est quoi? Oh 62 Je pense qu'il faut que je me mette en face sinon c'est extrêmement dur. Ouais ouais. genre en face. Pas... Voilà ouais, comme genre. ça. Comme ça. <rire> <rire> Alors là ça va là. Oula, pas, pas fou là on a dit. C'est bon oh, calme-toi, j'ai passé J'ai tout simplement envie de mourir. Oh super, Tu m'as ouais. ENCORE touché Mais <rire> qu'est-ce que tu fais J'ai envie de me suicider. Ah merde c'est pas -ce loin en fait tu... le la suite du niveau. Non. Ah ouais, mais si t'y arrives pas, c'est quand même dommage. Oh putain, j'ai vraiment une de de merde. Oh, oh putain, putain oh, moi aussi. mais putain. Fais comme Feito. Il m'a poussé. Ah. Ah, ah. Oh. Quel homme. Ouais. Mais oh quoi, mais non. Pardon. Mais non. Allez, mascarde au milieu. Voilà. <rire> <rire> j'ai envie de mourir, j'ai envie de te... Ouh, ça me fait chier là. <rire> comme ça, là. Exactement comme ça. Cette puissance là parfait Oh tu presque Voilà Ouais c'est nickel Allez, non mais si je veux au milieu je vais pas du tout au milieu Peut-être que si je vais sur le côté Peut-être que j'irai au milieu tu vois Non tu vas sur le côté, <rire> ah, non, sur le côté. Ouais, ça, ça paraît logique <rire> C'est presque logique <rire> Non mais faut que tu m'as... Mais non oh. je t'ai pas du tout poussé oh, si, si, si, si. Oh, quoi il est juste buté C'est pas non. moi qui t'ai poussé OH QUOI Mais c'est quoi cette map Le colomba il est tombé moi mmh. je trouve ça pas très... Oh le la... <rire> Oscar aussi. Oscar aussi. <rire> ouais. oh j'allais le pousser Mysterious. Mais j'allais le pousser Oh quel dommage <rire> Il tombe-toi Oh non il tombe-toi moi par contre je m'en fous de mon score <rire> ah C'était le dernier c'est dommage oh, Je suis pas le seul à avoir au-dessus de 100 je suis content <rire> J'ai gagné Et Du coup je me suis pris deux fois les 50 points quand même Je suis vraiment meilleur que Yukalomba. Ça te voit. regarder il a 131 points